Pardon. Ah oui, salut. Ça Bonjour va. les amis, comment allez-vous aujourd'hui Aujourd'hui, on va vous faire un aveu. Ah, c'est lui qui a tenu, moi pas. Hein. En fait, c'est le genre d'aveu où, où, où on fait quasiment tous la même chose, mais euh, on, on, dit toujours, on dit toujours qu'on ne le fait pas parce que ça paraît tellement un ah, regard. Mais on a décidé d'assumer. Il a décidé d'assumer. Pas toi ah non, moi j'assume rien. Tu t'en vas <rire> Je me casse. On s'est fait une cure. Euh, une cure. Oui, ça une, fait du bien. Hein. Euh, oui, une petite cure. Alors, toutes les cures en général font du bien. C'est hein. à ça que ça, ça, ça sert euh, une cure. Ça fait cure de chocolat. Une cure de chocolat, ça fait du bien aussi. <rire> oui, mais vrai. bon, voilà. Euh, Aujourd'hui, on assume. On fait quelque <rire> chose que, que beaucoup de gens probablement font à la maison mais ne disent pas. En fait, ça fait plusieurs semaines que Camille et moi, on, on s'est fait une cure de Petite Maison dans la prairie. Et franchement, et ça change. Ça fait du bien. Ça change de toutes ces séries violentes qu'on nous propose à la télévision qui, au final, ça tourne toujours autour de la même chose. Des meurtres, des crimes, de, de la violence, du sang, de la haine, de, de la rancune. Mais finalement, à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, ça, ça nous affecte. Et le fait de, de regarder « La petite maison dans la prairie », Punaise, ça fait un bien fou. Hein. Est-ce qu'on est est qu avoue qu'on a un petit peu, euh, de temps en temps, un peu pleuré Oui, oui, oui. Hein, on l'avoue Ton téléphone qui sonne. Il y a ton téléphone qui sonne. Voilà, du, donc, assumer, ça fait du bien. Changer un petit peu, sortir un petit peu des routines, euh, je le dis régulièrement. Et euh, euh, voilà, la petite maison la prairie, assumer que c'est super, quoi, que ça fait vraiment du bien. C'est de la fraîcheur, c'est des bons messages. Ce sont des bonnes valeurs, des valeurs de la famille, des valeurs, de, bah, de toutes, toutes les bonnes valeurs. On euh, va Ouais, ben c'est normal, tu devais rester avec moi. Voilà. Donc, faites-vous une petite cure de... Des choses qui font du bien. C'est pas ringard, parce que s'ils font des... des rediffusions à la télévision, c'est pas pour rien, c'est parce que justement, c'est regardé. regarder. Allez, je vous dis, simplifiez-vous la vie, et soyez heureux, et n'ayez pas honte de... tan N'ayez <rire> pas honte d'assumer ce genre de choses-là. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bye-bye